Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, interroger une base de données avec where et, euh, et or. Alors pour faire ça, j'utilise une base de données qui s'appelle InfoAni qui contient une table euh, animale, donc qui contient différentes euh, informations. Alors, nous on va regarder par exemple le, le type des animaux. Donc, euh, les animaux, ça peut être euh, voilà, mammifères, oiseaux, etc donc on va regarder pour commencer qui sont les marsupios. donc quand on fait ça euh, voilà donc on a trois marsupiaux donc on affiche euh, leur nom et euh, donc avec un where on pourrait aussi de la même regarder euh, de la même manière on pourrait regarder par exemple qui sont les euh, tiens, hop, les amphibiens hop hop voilà et donc euh, maintenant si on veut regarder les animaux qui sont soit euh, des marsupiaux, soit des amphibiens, l'un ou l'autre, c'est là qu'on va utiliser euh, un or. Donc on va rajouter un or, donc on va complexifier notre con condition avec or. donc c'est soit cette condition là, soit c'est cette condition là, donc je la remets là. Et là, quand on fait ça, donc on obtient euh, nos animaux qui sont euh, donc, euh, soit des marsupiaux, soit des, des amphibiens. Donc on a un or. C'est l'un ou l'autre. Dès que l'un ou l'autre est vrai, on obtient euh, notre résultat. Euh, bon, on a fait le tour. Pour le bonus, euh, ouais, tiens, allez, hop, on, va, on peut faire aussi il euh, y a une requête alternative. Euh, quand on est euh, comme ça, c'est avec l'opérateur IN. Donc on va donner un on va donner un, un ensemble. Voilà, on va dire, voilà. C'est une autre manière d'obtenir le résultat. On va dire, euh, voilà. Je voudrais que les euh, l'animal type y soit compris dans amphibien ou euh, marsupial. Donc avec euh, voilà. Écoutez, bah, sur ce, je vous remercie pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.